Eh, vieux Père, tu me connais là Voilà, c'est ton fils oui. quoi, vieux Je suis venu. Eh vieux, je, je, je, je suis fatigué, vieux Père. Je suis fatigué, vieux Père, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu as dit toi-même dans la Bible. Mon enfant, si tu prends un chemin et tu ne retrouves pas ce que tu cherches, faut te retourner, vieux Père. Je vais me retourner derrière toi. Eh, yo, merde. Ah. Je 40 ans, je vais avoir 40 ans. Je suis toujours dans la maison familiale. Je suis fatigué. C'est à Dieu, lui J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. <rire> je... Maintenant là, je suis venu te demander la permission poliment. Je fais. Tu as dit quand tu prends un chemin et ce que tu cherches, tu ne retrouves pas. Tu dois changer le chemin. Je perds. Je vais te laisser un peu essayer un peu avec les marabouts, les féticheurs, les vaudous. Ça ne marche pas à la vieux. Je vais aller chez l'islam. Mais ça ne veut pas dire que je te laisse, la vieux. C'est toi le créateur et tout, mais pardon. J'aurai bientôt 40 ans. Ah, vieux. Pardon. Donc, c'est quoi ici de te parler, père ben. C'est toi mec, qui a mis dans la ville. Donc, il faut m'excuser, maman. C'est bon. Il y a battra. Comment Moi, vous pas plus plus comme Donc, ouais, Je ne peux pas comme ça. Il être je Hey brigand, tu Eh! le connaît je le il a passé le le est-ce que, est que tu vois, ce, tu vois ce qu'il a mis dans la tête Tu vois ce qu'il a porté C'est ton collègue non, tu as vu ce que tu as sur la tête. Tu cherches le parler pour te le dire. Quand tu que tu as tu portes chaud. Ah, aïe, aïe, Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe pas aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, là-bas Mais tu as trouvé l'argent là-haut Eh vieux père, donc si je comprends bien, tu n'aimes pas que tes enfants te es laissent donc quand je suis venu tout à l'heure là dans mon petit cas quand je veux changer de chemise, et tout là, Ah, tu m'as jeté l'argent à l'entrée de l'église. C'est bon. Vieux père. C'est mon Vieux père. Dieu l'a fait. Vieux père, vieux père, c'est bon. C'est pas mobile money. C'est Orange Money. Adopté. Faut rester là. Faut rester là. C'est dans, dans notre église. Hein? Faut, faut, faut, faut pas. Embêtement. Là, mais comment on en fait C'est pas comme je t'ai laissé maintenant là. Comme tu m'as bien donné l'argent là. Je suis avec toi, calme. Si tu comprends bien, c'est nous qui sommes bêtes. C'est quand on menace le monsieur là... Qu'il réagit, il réagit. Tu réagit, là, tu réagit là. Chef Dieu, nous, nous aussi, on veut partir oh. On veut te laisser vous, laisse pas, vous, oui. pas, vous laissez Dieu On laisse pas, là. Oui. Oui. pour nous la faire encore devant Moi, je ne connais pas pour vous, mais moi je vais chercher mon agent. Vas-y, c'est bizarre. Hein? À cause d'argent, eux tous sont partis. Hein? Lui là, seulement 40 ans, il se plaint. Moi j'ai 68 ans maintenant. Moi j'attends encore le miracle de Dieu. Mais les gens sont bizarres. Hein? We'll <laughs>